Je m'appelle Gábor je suis professeur à l'Université betveuse de Budapest, je suis historien. Alors, l'Université de lorraine de Budapest, tout d'abord, ça euh, porte euh, le nom d'un physicien de la fin du XIXe siècle, euh, Laurent de Tchèche. En Hongrie, c'est d'abord le nom de famille, après le prénom, mais donc en français, Laurent de Tchèche. C'est l'université euh, la plus grande euh, en Hongrie avec euh, neuf euh, facultés. La faculté des lettres, du coup, c'est l'une des plus anciennes euh, de cette université. Et on peut dire aussi que c'est la plus grande faculté des lettres en Hongrie. D'ailleurs, l'université a été fondée en 1635. C'est euh, non seulement l'université la plus grande, mais aussi la plus ancienne. Euh, la, euh, la faculté des lettres euh, à Budapest, euh, comme euh, disons que la, la plus grande spécialité, on pourrait dire, euh, c'est qu'il euh, qu y a 68 langues. Euh, enseigner euh, Avec cela, c'est le numéro un en Europe. Mais euh, je dois dire quand même que euh, l'Institut d'Histoire où je travaille est aussi un, un grand institut sérieux et euh, euh, euh, dans lequel euh, je dirige le département qui s'appelle Atelier, Département d'Histoire interdisciplinaire. Alors, euh, le nom euh, commence par le mot Atelier. Euh, et nous gardons euh, dans sa version française à la tête du nom euh, du département. La raison en est que euh, ce département était à l'origine une école euh, euh, doctorale franco-hongroise euh, fondée avec le partenariat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, euh, l'Académie hongroise des Sciences et notre université. Et l'objectif euh, de cette école doctorale était d'assurer une formation euh, en sciences sociales euh, interdisciplinaire et surtout une formation en histoire à des jeunes euh, étudiants hongrois euh, dans l'esprit, comme on disait à l'époque, de l'école des annales, c'est-à-dire l'école euh, historiographique euh, française. Euh, euh, comme euh, je pense, il est inutile de présenter plus en détail pour les. Pour des interlocuteurs euh, français et euh, j'ai commencé donc mes études euh, doctorales euh, dans le cadre de ce département. Je suis donc euh, en quelque sorte le fruit euh, de, euh, de la formation de ce département où j'ai commencé à enseigner oh là, en 1998. Euh, et maintenant je dirige euh, le département. D'ailleurs, je dois ajouter que je ne suis pas seul dans le département qui avait le même parcours parce que beaucoup d'autres de mes collègues qui sont déjà enseignants dans le département ont commencé en tant que euh, doctorant de ce département. Euh, mais euh, je dois tout de suite euh, y ajouter que euh, notre département et notre université, plus spécialement donc euh, l'Institut d'Histoire, euh, n'a pas seulement des relations avec euh, l'École des hautes études en Sciences Sociales de Paris, mais aussi heureusement avec l'Université de Bordeaux, euh, dont euh, les débuts remontent euh, également aux années euh, des changements politiques, donc euh, 89-90. Euh, et depuis aussi, avec l'Université de Bordeaux, euh, il y a un euh, partenariat euh, euh, qui, euh, qui travaille. Euh, euh, il y a aussi des étudiants qui, euh, euh, qui viennent de Bordeaux à étudier à, à Budapest chez nous. Euh, euh, je dois y ajouter que euh, euh, cela est possible parce que euh, nous offrons non seulement un enseignement en hongrois, euh, mais aussi il y a un euh, enseignement euh, en anglais. Alors, je m'intéresse à l'histoire urbaine, l'histoire sociale euh, euh, entre, le de, euh, euh, entre, entre, entre le milieu du XVIIIe siècle euh, jusqu'au début du euh, XXe siècle. Aussi euh, l'histoire euh, euh, du nationalisme. Euh, la Hongrie de l'époque est un pays euh, très multiethnique, euh, multiculturel, donc je, je m'intéresse aux modalités de l'essor du nationalisme moderne et, euh, et toutes ses conséquences. Alors, euh, c'est le professeur Michel Fijac euh, qui avait la gentillesse euh, de m'inviter, euh, et aussi euh, les collègues euh, de CEMMC. C'est euh, l'histoire urbaine, euh, et plus exactement, euh, euh, la présentation euh, et la description euh, des villes et euh, la pensée euh, sur les villes du début du 19e siècle. Et mon objectif est de faire une petite recherche comparative entre le discours sur les villes en Aquitaine de la première moitié du 19e siècle, pour les comparer avec le discours qui se développe autour des villes en Hongrie dans la même époque. Je suis arrivé à Bordeaux il y a deux semaines, en pleine période de grève. D'ailleurs, je peux dire que c'est aussi une expérience pour moi. Néanmoins, j'étais très content que je pouvais faire mes conférences. La première fois, mardi passé, il y avait vraiment beaucoup de monde qui sont venus m'écouter. Euh, donc c'est un bon moment, euh, suivi avec un, après une, euh, un dîner euh, vraiment amical avec, euh, avec les collègues. Euh, je peux aussi ajouter que euh, grâce à monsieur euh, Michel Fijac, j'avais aussi l'occasion de visiter un petit peu euh, la région de euh, Bordeaux, qui était aussi une euh, très bonne expérience. Comme euh, euh, tous les déplacements euh, euh, en, euh, en étranger, euh, ça c'est une expérience bien sûr euh, d'une manière générale, euh, mais c'est très important euh, les échanges avec, euh, avec les collègues, de rencontrer les, les étudiants, euh, euh, d'avoir l'expérience euh, de la vie quotidienne et de l'enseignement de notre université. Euh, ça peut permettre de développer des projets en commun pour, euh, pour, pour le futur. Euh, euh, à Bordeaux, euh, il faut ajouter que euh, euh, le CMMC est très fort en histoire urbaine, euh, mais euh, je peux ajouter euh, de plus que Bordeaux, c'est quand même la capitale du Venn, euh, qui fait un avantage euh, pour moi très important de cette ville. Bon, ce n'est pas la première fois, que, heureusement, que je suis euh, professeur invité. Euh, euh, J'étais euh, professeur invité en Italie, euh, à l'Université de Catane, euh, deux fois euh, à l'École des hautes études en Sciences Sociales à Paris. Euh, mais aussi, je suis déjà venu à Bordeaux. Euh, ce n'était pas euh, le programme de professeur invité, mais un échange Erasmus euh, qui a eu lieu euh, printemps passé euh, et justement, euh, le résultat de mon séjour de printemps passé à Bordeaux est que j'ai déposé ma candidature pour être professeur invité et je suis très content d'y réussir. Il y a plusieurs possibilités, bien sûr, les réseaux personnels et cette relation, euh, heureusement, ne commence pas avec euh, mon séjour, mais il a une euh, histoire déjà. Mais euh, dans le cadre euh, formel, euh, il y a également des euh, possibilités. Je peux mentionner le programme Balaton euh, de l'Institut français euh, de Budapest, qui est destiné justement à promouvoir euh, des échanges entre les, euh, euh, les chercheurs, euh, enseignants euh, français et hongrois.